Bienvenue sur Naughty Dog Mag pour le retour des vidéos. Alors oui, dans un setup très, très, très provisoire. Vous le savez, j'ai déménagé, je suis encore en plein, enfin pas en déménagement, mais je vais pas vous apprendre, vous êtes tous déménagés. Il y a la préparation pendant 2-3 semaines, c'est les cartons, c'est le bordel. Il y a le déménagement, il y a l'emménagement et après, il y a toujours des choses à faire. Donc c'est pour ça qu'il y a eu autant d'attentes entre, il y a pratiquement 3 semaines sans vidéo. J'ai vraiment voulu préparer le setup de stream avec le fond vert derrière pour pouvoir continuer à streamer tous les soirs vous pouvez n'hésitez pas à suivre ma chaîne twitch euh, qui est dans la description de la vidéo mais c'est vrai que pour les vidéos rockstar mag et naughty dog mag le setup n'est pas encore prêt donc on est sur fond vert là actuellement je suis dans mon nouveau studio qui fait 20 mètres carrés et qui est dédié à la création de contenu donc en gros à mon taf, pratiquement à, à, à ce qui concerne mon taf euh, mais du coup voilà, le décor Rockstar Mag et le décor Naughty Dog Mag ne sont pas encore prêts, ne sont pas encore terminés du coup, ben, je, voilà, pendant quelques temps il va y avoir des vidéos sur fond vert et euh, dès que euh, bah, les setups seront prêts, je pense mi-mai, je pense. Euh, bah, on repartira sur des vidéos normales avec euh, un fond euh, qui ne ressemblera pas à celui de The Last of Us Partie 2 quand tout brûle. Euh, donc voilà. Mais en tout cas, voilà, je, je voulais en tout cas euh, me dépêcher de reprendre au plus vite parce que je voulais attendre que les setups soient terminés, mais ça allait prendre beaucoup trop de temps. Euh, puis voilà, hein, quand on déménage, il y a toujours des choses à faire, des papiers à faire, des machins à faire. Enfin voilà. Il y a toujours des, des, des, des complications, des trucs à acheter, des, des courses à faire. Donc euh, voilà, c'était un petit peu mouvementé ces deux-trois dernières semaines. Euh, C'est pour ça que voilà, je voulais pas rater la reprise avec les vrais ou faux euh, en début de mois. Il y en a eu en début mars, je voulais qu'ils soient en début avril. Puis il y a des choses intéressantes qui vont arriver. Il y a, on doit faire le fameux débat avec Linou, Axel et Emma sur notre avis de la saison 1 dans sa globalité. On doit on doit faire quoi encore Il y a des petites surprises qui arrivent, il y a des grosses vidéos qui arrivent. On va faire un, un gros, une grosse vidéo sur tout ce que l'on sait pour le moment sur euh, la saison 2 de The Last of Us sur HBO. Donc voilà, donc fallait fallait reprendre. Et donc voilà, ça m'a fait du bien quand même pendant 3 semaines de couper court et de ne pas tourner de ne pas monter ni rien mais ça va manquer et ça fait plaisir de repartir donc pour cet épisode de vrai ou faux ça va être un petit épisode c'est un épisode mini juste pour dire voilà que vous puissiez avoir votre petite vidéo du dimanche mais on va on va reprendre quand même tout progressivement et donc et eh ben c'est parti là on va répondre à une dizaine de questions d'habitude c'est une vingtaine là ce sera une dizaine de questions et on attaque directement avec mohamed lebois il nous fait salut ma question est la suivante tu t'attends à quoi pour les 10 ans de The Last of Us Moi, ce que j'aimerais, ce serait l'annonce de The Last of Us partie 3, même si je crois qu'il ne sortira pas avant 2025. J'espère que tu répondras à ma question et continue les vidéos. Vous êtes les meilleurs. Ben voilà, Mohamed, regarde, on y répond, c'est pas beau, on y répond à ta question. Et moi, très honnêtement, j'attends euh, ben une cérémonie à la hauteur de cette licence. C'est-à-dire que on sait que euh, Naughty Dog fait à chaque fois le The Last of Us Day. Là, ce sera les 10, de, de, de of Us, les 10 ans de The Last of Us. Les 10 ans du The Last of Us Day. Donc, j'attends des informations, voire même une sortie du multijoueur de The Last of Us que l'on attend euh, tous impatiemment. Et j'attends, ouais, un petit teaser ou une annonce de The Last of Us partie 3. Je pense qu'en vrai, ce serait possible. Euh, donc, voilà. On continue avec le moineau irritable salut pour la saison 2 de The Last of Us qui pourrait jouer Abby. Euh, alors, plein d'actrices très honnêtement, mais euh, il commence à y avoir des petites pistes euh, d'actrices, alors je n'ai plus le nom en tête mais je vais mettre le, les photos des actrices euh, ou de l'actrice en tout cas que les fans ont, ont, ont voulu vraiment, ont commencé à, à, à espérer maintenant voilà il Faudra attendre le casting, bien entendu, c'est comme à chaque fois, hein. il y a plein de gens qui voyaient Joel et Ellie avec Hugh Jackman, etc. Voilà, euh, on verra, mais bon, là encore, je ne me fais pas de soucis sur le casting de cette saison 2. J'ai force Hey, j'ai une question pour The Last of Us Partie 3. À quand un teaser d'après toi Moi, perso, je croise les doigts pour le 3 de 2023. Du coup, j'espère un moment aussi fort que l'annonce du 2. PS, j'adore vos vidéos, ce serait génial si mon com puisse être pris pour le prochain vrai ou faux et ben voilà on est en train de réaliser plein de plein de souhaits aujourd'hui euh, déjà deux commentaires sur trois qui souhaitaient apparaître dans la vidéo vous y êtes et donc du coup bah ben, coup dur pour le 3 euh, puisque le 3 est annulé euh, dites vous que c'est quand même tragique j'avais reçu mes accréditations j'étais en train de préparer mon voyage à LA pour les faire vivre le 3 comme je vous l'avais fait vivre en en 2019. Et eh ben non et eh ben non donc du coup bah, pas d'annonce à le 3 non plus euh, maintenant quand est-ce qu'on peut s'y attendre moi honnêtement je pense que cette année c'est pas déconnant euh, à voir en fait tout va dépendre vraiment de l'avancée du projet mais the last of us partie 2 avait été annoncé au tout tout tout tout tout début euh, du projet mais c'est vrai qu'ils ont dit que ça ils ne voulait plus faire maintenant qu'ils voulaient vraiment attendre voilà à voir mais euh, ça serait quand même très très cool pour année, vraiment Bast, salut à tous, euh, à, salut à toute l'équipe, au moment de ce prochain vrai ou faux, la série de la saison 1 est finie, quel bilan en tires-tu Et surtout, es-tu surpris du bilan s'il y en a un de la part de Linou qui n'avait jamais joué au jeu Bah écoute, toutes nos vidéos et notamment toutes mes vidéos, puisque moi j'ai pu faire ma vidéo euh, bilan de la saison 1, euh, montrent qu'on est globalement satisfait, qu'on est content, Linou, je pense que vous l'avez vu à chaque, chaque semaine, à quel point elle était complètement sous charme de la série, je ne vais pas parler à sa place puisque on va bientôt faire un débat général, mais on a quand même l'impression qu'elle a vraiment kiffé. De mon côté, j'en suis très satisfait. J'avais des attentes très très hautes sur cette saison 1, même peut-être trop hautes, et ils ont réussi l'exploit de me satisfaire. Elle n'est pas parfaite. Il y a des défauts, il y a des choses qui m'ont déplu, mais il faut savoir qu'on est quand même dans une saison 1. Donc ça reste un pilote en, en général, de manière générale, et que logiquement, et c'est le cas avec le trois quarts des séries qui durent et qui sont à succès, de saison en saison c'est de mieux en mieux. Là forcément ils vont apprendre un peu euh, la vie des, des, des joueurs, des spectateurs, savoir ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Les sports par exemple Qui a été une grosse critique Et que Craig Bazin a déjà annoncé C'est pas parce qu'il n'y a pas des sports dans la saison 1 Qu'il n'y pas dans la saison 2 Donc voilà Je pense que la saison 2 Peut, peut être que meilleure Donc déjà pour une première saison C'est très prometteur et très satisfaisant Jérôme euh, Bugney, salut Chris, ne trouves-tu pas que c'est une excuse bidon qu'ils ont choisi Bella Ramsey plutôt que Maisie Williams car euh, c'est elle euh, car elle est plus âgée, perso bien aimé, je l'aurais bien aimé dans le rôle d'Elie de plus maintenant ils vont euh, devoir la faire paraître plus vieille ça aurait été mieux Maisie personnellement alors excuse bidon non parce que quand même euh, ils ont annoncé qu'il y a eu 100 actrices qui ont été castées pour Ellie. Euh, donc je ne sais pas si Maisie en fait partie du, du cast, si, si elle était au casting ou pas. Mais dans tous les cas, ça veut dire que... Euh, voilà quoi. Euh, ils ont casté 100 actrices. Donc c'est juste que Bella Ramsey était faite pour le rôle. Et je pense que quand on voit la saison 1, on est d'accord avec ça. Brandon Love, salut Chris, salut Naughty Dog Mag, ma question est la suivante, d'après toi pourquoi Neil Druckmann évite à chaque fois les questions en lien avec The Last of Us Partie 3 Parce que honnêtement je suis du même avis que toi et que pour moi il est clair et net qu'il y aura une partie 3. J'ai l'impression qu'il y a qu'il a une envie d'en dire davantage mais que c'est pour le moment un projet ultra secret donc il nous laisse. Dans le doute, pas euh, pour faire euh, par exprès. Merci et j'espère que tu vas sélectionner ma question pour le prochain, vrai ou faux Et ben en fait, tout simplement parce que le projet n'est pas officiellement annoncé. Nel Druckmann a juste annoncé que The Last of Us Partie 3 était en pré-production, donc que les équipes avaient commencé les travaux préliminaires qui commençaient à écrire des pistes, mais comme je vous l'ai expliqué plusieurs fois au cours des vidéos, euh, une pré-production ne veut pas dire que le jeu va voir le jour le jeu peut très bien ne, ne jamais voir le jour et être abandonné. Jack 4 était en pré-production, il a été en développement pendant plusieurs mois avant d'être annulé. Et donc c'est pour ça à mon avis qu'il ne qui, qui, qui en fait c'est même pas mon avis, c'est celui de certains, c'est parce que tant que la tant que le jeu n'est pas officiellement annoncé, tant que le développement n'est pas officiellement avancé, tant que, euh, avancé, tant que la com n'est pas débutée, il ne dira rien il évitera les questions en restant un petit peu vague mais mais voilà. Pour moi aussi c'est sûr et certain parce qu'il n'aurait jamais annoncé le jeu en pré-production sinon. Louis Colin, bonsoir Chris. Déjà vous faites un excellent travail pour Naughty Dog Mike et Rockstar Mag. Une question, sentez-vous un avant-après The Last of Us dans le monde du jeu vidéo Genre dans la manière d'écrire, de euh, comment faire un jeu vidéo et de quand même des jeux vidéo licences plus âgées que ce reprennent certains codes de la licence. Merci beaucoup. Alors déjà, merci à toi Louise pour les commentaires, ça fait extrêmement plaisir. Et euh, oui, oui, on sent vraiment un avant et un après. Euh, en fait, ce n'est pas vraiment Naughty Dog qui a vraiment euh, créé le genre de jeu narratif. On avait les jeux Quantic Dream qui étaient là, euh, avec The Normal Souls, on avait Evil euh, Rain. Euh, bah, on, a eu, euh, on a eu Beyond, uh, Beyond uh, Town Souls qui est sorti euh, quelques mois après The Last of Us. Mais euh, pour moi, les jeux quantiques, c'est vraiment des jeux cinématographiques euh, plus que des jeux narratifs. C'est-à-dire que c'est des jeux où c'est encore plus que de la narration, c'est-à-dire qu'on a encore plus de cinématiques, on a encore moins de gameplay, etc. Pour moi, Naughty Dog ont été les premiers à vraiment... Euh, trouver le juste milieu au même titre truc que Rockstar a trouvé le juste milieu entre narration et open world avec Red Dead Redemption 2 et c'est ça qui pour à mon sens a un petit peu marqué les esprits et marqué l'industrie du jeu vidéo où effectivement maintenant plein de gens euh, vont s'inspirer de The Last of Us rien que en fait le le, le système de double personnage en fait l'on retrouve par exemple avec tail euh, qui c'est même une volonté assumée hein, de Asobo qui l'ont dit, hein, que c'était euh, ces Last of Us qui l'ont qui l'ont euh, qui l'ont ça s'appelle, qui les ont euh, inspirés, mais mais voilà, il y a plusieurs jeux comme ça maintenant où on a un petit duo de personnages, Alors, les duos de personnages existaient vraiment, mais un duo aussi fort et euh, voilà, et c'est sûr qu'on ressent vraiment cette avant/après. Euh, Sushitomo YouTube euh, Salut à tout le monde et bonjour Chris Penses-tu que dans le multi de The Last of Us et la partie 3 On pourrait avoir le retour de gros personnages de The Last of Us Comme Bill par exemple Et d'ailleurs l'interprétation de Adeline Jedi Si c'est bien elle pour la voix de la mère d'Ellie, est incroyable Et oui c'est bel et bien Adeline Tout comme c'est Cyril Monge Qui interprète euh, le... Oh j'ai mangé son nom euh, bah le, l'acteur de, le personnage de Troy Baker, le James, James, le bras droit de, de David. Euh, donc, c'est ça qui est, c'est ça qui est cool. Donc, on a la voix de Joel et Ellie quand même dans la série. Euh, pour la partie 3, bah, en fait, moi, comme je vous l'ai dit dans les différents débriefs de la série, pour moi, j'ai toujours été persuadé que Bill allait se suicider à la, après la, la le moment dans sa ville avec Joel et Ellie. Là j'ai encore, je suis en train de refaire en ce moment The Last of Us en stream, on a déjà fait trois épisodes, on continue bah, dès demain à 20h sur ma chaîne, en pour ça ça n'hésitez pas à me suivre dans la description de la vidéo pour suivre les lives. après on enchaînera sur The Last of Us partie 2. Et là avec le remake, je vous l'avais dit, on voit les expressions faciales et tout, et on voit que lorsqu'ils ont ramené la voiture, que Bill donne le tuyau à Joël pour siphonner l'essence, on voit que Bill n'a plus le même expression, etc., que, que la mort de Frank l'a marqué. Et donc, pour moi, euh, clairement, on... pour moi, Bill est mort dans The Last of Us euh, et dans la série. Et ils nous le font comprendre. Donc après, quel autre gros personnage, mis à part un retour de Abby, de Lev, euh, de Dina et de Ellie et de Tommy, je vois pas qui on peut faire revenir. Euh, et même dans la série on n'a pas de nouveaux personnages parce que même Marlon et, et, et sa femme ben, elles sont juste de passage donc pourquoi pas avoir un, un, un easter eggs mais je ne vois pas qui on pourrait faire revenir Voilà pour ce mini épisode de Vrai ou Faux les amis euh, ça vous permettra voilà, de vous divertir, divertir un petit peu ce dimanche en attendant l'arrivée des autres vidéos qui arriveront euh, déjà sur Rockstar qui vont raconte, il y a pas mal de vidéos en attente sur Rockstar Mac, sur ma chaîne perso, mais aussi sur Naughty Dog Mag. Ça me fait plaisir de vous retrouver. On se dit bah nous à très vite. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire pour poser vos questions pour le prochain ou Faux le mois prochain. Et sur cela, et eh ben prenez soin de vous et nous on se dit à très vite sur notre site et nos réseaux sociaux. Salut à tous.